De ça gens de l'internet? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Sur le jeu de prenez une vidéo, personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. Une vidéo skyblock en ce beau samedi 8 février. Parce que j'avais envie de faire une vidéo skyblock. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait de nouvelles. Et aujourd'hui, les amis, nous allons crafter une armure que j'ai euh, précisément euh, préparée depuis plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, nous allons terminer notre blaze armor et ensuite la mettre en frozen blaze armor, les amis. Donc, en paquet on a 6 millions de dollars. Euh, donc, ouais, euh, voilà quoi. 6 millions de dollars et en blaze road, c'est 500 000 à peu près l'unité. Et ça nous en a pris 24 pour faire l'armure, donc comme vous pouvez voir ici. On a déjà le plastron, euh, le casque et les bottillons. Donc, euh, Voilà. Et ils sont déjà full enchantés et tout, donc aujourd'hui on va l'enchanter, enchanter, on va crafter tout ça et on va ensuite les mettre. Donc je vais juste voir, vite fait, si on fait ça comme ça, est-ce qu'ils restent... Non, ils, ils sont désenchantés et tout, fuck Ok, parce qu'ils sont déjà godly, donc ça serait chiant de... Bon, c'est pas grave, on va... on va crafter les bots, les pantalons plutôt. On va devoir acheter des livres et tout ça. Bon, on s'en fout un peu les gars, mais je vais vous montrer en fait l'habileté de celle-ci. Donc lorsqu'on a la blaze armure normale, à tous les euh, 5 secondes je crois, euh, ça fait des dégâts. Donc là on veut voir, on a max dégâts vu qu'on a la collection des trucs le plus. Et ensuite ça fait des dégâts euh, aux mobs dans les 5 blocs avec 3% de leur max vie. Donc comme on peut voir en ce moment, j'ai une farm à gaz. Donc si je reste ici au milieu pendant quelques secondes, les gaz devraient commencer à mourir eux-mêmes. Pas par des flèches, les, les minions qui doivent les tuer. De the C'est censé les tuer! Par seconde. Est-ce qu'ils perdent la vie? Ah, oh, ils perdent la vie en fait. Regardez, le, ils perdent la vie, regardez. Non, ils perdent pas de vie. What the fuck? On va tester avec d'autres mobs en fait, les gars. Je crois que c'est. Ok, attendez, on va tester d'autres mobs est les gasques. Euh, quel autre mob qu'on pourrait tester Attends, je sais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On va aller au spawn les gars, ça sera pas bien long. Ça va refaire la même chose. Il y a des trucs au spawn de toute façon. Euh... Juste ici, il y a des mobs normalement. On va voir si ça leur enlève de la vie. Normalement, tous les 5 secondes, c'est censé leur enlever de la vie. Ou tous les secondes pardon. Donc on va se mettre ici à côté. Et là on peut voir. Ah ouais regardez vous voyez ça leur enlève de la vie. Donc ils vont, ils vont mourir. Euh, c'est une armure pour être AFK un peu comme la Unstable. Mais regardez comme vous voyez ça marche vraiment bien en fait. Ça marche peut-être pas sur les îles en fait. C'est peut-être pour ça que ça marchait pas sur l'île. Mais regardez à toutes les secondes on, on leur enlève de la vie. On a même pas besoin de les taper. Ça leur enlève 62 vie à chaque fois. Donc c'est plutôt euh, stylé comme armure. Euh, donc ouais c'est vraiment une armure de... C'est une des armures qui était les meilleures avant Maintenant il y a les dragons donc ça sert un peu à, un, un peu à rien Mais j'ai toujours eu envie de, de les collectionner Donc je me suis dit pourquoi pas Donc euh, voilà, normalement si je tiens mon épée dans ma main Ça va nous mettre les kinésis la prochaine fois Donc ouais c'est pas si mal Mais maintenant on va tester la Blaze euh, Frozen Donc euh, celle avec la Frozen Blaze Donc on va voir c'est quoi la différence Donc déjà pour débloquer la Frozen Blaze Ça vous prend énormément de glace Donc ça prend euh, 100 000 de glace et euh, c'est quoi le truc que ça donne Ça donne les damages des 5 mobs dans une range de 5 blocs. Pour 300, base de mage, plus 3% de leur max vie. Et euh, ça leur donne slowness. Donc, wow, c'est vraiment mieux, en fait. Ok. Ok, ok, ok, ok. Donc, on va... Bah, on va crafter, les gars. Donc, c'est 8 par pièce, 8 trucs par... Euh, comme ça. Donc, euh, Frozen Blaze Chestplate. Ensuite, on a le Frozen Blaze... Pantalon. Voilà. Ensuite, on a le Frozen euh, Casque. Voilà. Ensuite, on a les Frozen Boots. Voici, euh, Donc, dommage que ça enlève le Godly et tout à chaque fois. Ça fait un peu chier, ça, pour le coup. Mais bon, on va quand même les remettre Godly et tout. Et je vous reprends lorsque je les ai full chante Et on va les tester. Euh, on va les tester euh, si c'est vraiment bon ou pas. Donc, je vous reprends tout de suite. Ok, ok, mes amis. Après quelques petites, euh, petits trucs, là, j'ai réussi à faire. Euh, ça va coûter à peu près 1.3 million à mettre en godly. Donc, euh, ouais, pas, ouais, ça va, c'est pas si cher. Et maintenant, euh, on va enchanter. Donc, il faut mettre les livres ensemble. Ça coûte combien 25 niveaux. Parfait. Donc, on a un premier livre enchant. Oups, j'en ai mis deux. Bon, on va pouvoir en faire deux, quoi. 25 niveaux. 25 niveaux. Et le dernier, 25 niveaux. Parfait, mes copines Maintenant, on a le full armure, on va aller le tester maintenant comment ça fait des dégâts. Et on va juste se donner le, toute l'XP qu'il y a, on s'en fout un peu, hein, on va pas se mentir. J'en ai, ai crafté trop, je pensais pas, j'ai vidé mes minions en même temps, pour prendre la lapis et tout. Donc, on va aller au... Euh, euh, ouais, en fait, je sais pas où ce qu'on va aller, on va aller au hub, en fait. À même endroit qu'on a été tout à l'heure. Comme ça, on pourra faire une comparaison euh, avec tout à l'heure. Donc déjà, on peut voir que j'ai 1000 dévies à la place de 700. J'ai 635 de défense, qui est très très bon. Euh, en en soi, niveau force, j'ai combien Je vais regarder mes stats vite fait. Ah ouais, 335 de force. Je, je vais pas vous mentir, les gars. Mais je crois que cette armure est équivalente à l'armure de Dragon Strong, en fait. Je crois que ça vaut à peu près. Ils font le même nombre de dégâts. On va tester le vite fait. Euh, avec ma Midas. Si j'ai cette armure là sur moi, je fais un total de. Bon, j'ai peut-être pas beaucoup de cris de chance. J'ai combien Ouais, 67. Donc euh, j'ai pas beaucoup de cris de chance, mais. Euh, on va quand même essayer de voir euh, 45 000 je crois qu'on a fait là, je suis pas sûr, attends, 36 000, 36 000 qu'on a fait, 36 000, mais on peut voir aussi que regardez comment les, les, les trucs ils meurent vite quoi, ça les ralentit et tout, ils meurent extrêmement vite vu que c'est 300 du coup, et en plus ils sont ralentis par la slowness donc ils peuvent pas nous toucher. MDR, c'est super cheaté cette armure. Bon, euh, par exemple, les gars, ça coûte 5 fois plus que l'armure strong, non, par exemple. Donc, on va aller prendre l'armure strong, on va tester. Mais, juste pour vous mettre en, en perspective, les amis, rétrospective, ré vous allez voir comment on dit ce mot-là. Ça m'a coûté environ. Euh, Je te dirais. Euh, 6 500 000 en glace, juste pour faire l'armure de glace. Et ensuite, on va aller voir le prix des blaze rods et on va calculer vite fait avec, ensemble. Mais environ en moyenne, si on les arrondit, environ à 500 000. Donc, c'est blaze rod, blaze, euh, ending soon. On va les arrondir, ok, 200, 600 000. Mais nous, on va les arrondir à ouais, 1,5. Donc, ouais, on va les arrondir à, à 500 000. Et si on prend 500 000. On fait 500 000 x 24. Ça nous fait un total de 12 millions. Donc, on a une armure à 32 millions sur nous. Euh, sans compter, bien sûr, qu'on pourrait la full patate au book et tout. Mais bon, je vais pas le faire. Ça ne me sert à rien. Mais, euh, j'aimerais bien tester mes dégâts. Donc, on faisait 36 000. Et j'aimerais bien tester les dégâts avec la, la Strong. Voir si c'est euh... si c'est pareil ou pas. Euh, donc, une Strong non enchante, bien sûr. Non reforge. Euh... Donc, avec une... For... avec une... Non reforge. Euh, nos reforges, comment est-ce que ça donne je, je vais pas payer pour la reforge ou quoi les gars, hein, je, je vais pas vous mentir Ça me sert un peu à rien de la reforge sinon euh, Donc on va voir combien de dégâts qu'on fait 39 000, donc on fait un petit peu plus de dégâts mais pour 100 fois plus cher Donc ouais en soi, si vous avez la patience, si vous avez des minions à blaze et tout Bah cette armure là elle peut vous coûter rien quoi vous n'êtes pas obligé de faire des dragons pour l'avoir, et vous avez juste des millions à blaze, 24 trucs de blaze, vous avez, vous dépenser 6 millions, et c'est le même prix en soi euh, que l'autre armure, parce que si vous mettez 20 millions de blaze, ça va se faire assez rapidement, attendez, on va voir vite fait, oh, pas de cré de chance encore, il faut savoir qu'elle n'est pas godly aussi, hein, mais 40 000, ouais, donc elle est un petit peu mieux l'armure la, strong, il y a juste le casque qui est godly, les restes, c'est pas un chante, mais ouais, 40 000, c'est quand même pas si mal, c'est mieux que l'armure de Frozen Blaze, mais euh, ça reste quand même une armure collector et selon moi, euh, elle peut être mieux, selon euh, ses habiletés. Parce que comme vous pouvez voir, euh, ça fait du 300 de dégâts, donc si vous êtes à FK ou quoi, ça peut être une armure super bonne pour farmer, euh, sur son île là, tu sais, les, les collections, les trucs comme ça, ça peut être une bonne armure, mais bon, 32 millions quand même pour l'armure, ça fait un peu cher... À 24 euh, divisé par 12, euh, 12 fois 500 000, ça fait, ouais, euh, 13 millions, on te connaît comme ça, 12 millions. Donc, euh, à 12 millions, plus euh, 6 millions pour la glace, euh, ouais, ça fait un peu cher. Et donc, ouais, je dirais... Ouais, dis... Est-ce que ça vaut vraiment le coup Non. Est-ce que c'est une armure cool à avoir Ouais. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment cool à l'avoir. Donc, maintenant, elle est dans mon musée. Je vais la mettre dans mon musée, si vous avez envie de la venir la regarder ou quoi. Elle sera disponible juste ici à côté de l'armure de Strong. à côté de l'armure de Diver aussi. Donc, on va la mettre juste ici. Vous êtes prêts, les amis Hop, pirou, pirou Blaze for Rosen. Une armure qui nous a coûté beaucoup trop cher. Mais, c'est go on a maintenant une des armures les plus chères du jeu avec les autres armures que nous possédons. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on va faire 3-3-3-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Et on va faire Frozen Blaze Armor. Voilà les gars Parfait Donc là on commence vraiment à avoir pas mal d'armure Il faut terminer la sponge armure Et j'aimerais bien la tester Mais elle coûte super cher Et c'est personne qui a des éponges Et si vous avez des éponges Venez sur mon île et donnez-les moi Merci Au revoir Adieu C'était une bonne vidéo non Allez adieu <rire>